le dispersant des argiles. De l'argile et de l'eau forment une pâte modelable. Une pincée de dispersant des argiles est ajoutée. La pâte devient liquide. Ces additifs permettraient de couler la terre à l'état liquide comme un béton.